Bonjour chers candidats, bienvenue pour les épreuves écrites. Celui qui veut tricher, 5 000 francs. Celui qui veut qu'on l'aide, 10 000 francs. Celui qui veut qu'on traite son examen pour lui, 15 000 francs. Celui qui ne veut pas qu'on l'aide, il est considéré comme absent et... Il l'échouera, voilà. Mais madame, votre mari vous accuse de le tromper. Qu'est-ce que vous en dites <rire> Monsieur le juge, lui, là. <rire> C'est son comme ça, oh. Il raconte pas tout que je suis infidèle. Mais moi, je parle pas. Mais non, de vous à moi. Monsieur le juge, <rire> vous êtes libre ce soir Amido, la pollution a abîmé la couche d'ozone. c'est pourquoi il y a le soleil et la pluie en même temps. Tu sais ça Faut rétenir ça maintenant. Mmh, patron, douche-moi et hein, moi ah, Ça là Non, c'est c'est Panthé, il attend des de faire bébé. Voilà, sinon nous tous on connaît, hein. faut pas donner moi un peu ah. <rire> I don't know. Quoi quest là Tu n'as rien Tu viens prêter la bille C'est toi tu veux montrer aux gens que tu sais danser, mais si tu as déchiré la vie là, tu vas comprendre. Hein, monsieur, qu que vous êtes fait Pourquoi me frappez-vous de cette manière J'étais raté. De toute façon, mes narines me gratuit là. Je suis sûr que vous étiez en train de me critiquer. Ce n'était pas chiffré, c'était pas bon. <rire>